Présentation, c'est donc le temps des déclarations des députés. Député d'Elgin, député Middlesex-London, merci Monsieur le Président. Au début de novembre, c'est le début du mois de sensibilisation au diabète qui est une possibilité pour nous d'apprendre les facteurs de risque de cette maladie et les effets de cette maladie sur les patients et leurs familles. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour les patients pour, et de ressources pour pré prévenir cette maladie. Plusieurs cas ne sont pas diagnostiqués et non traités. C'est une maladie qui peut mener à d'autres complica complications. 31,1 de la population souffre de diabète ou de prédiabète. Si le diabète n'est pas traité, ça peut causer des crises du cœur, des AVC et même des amputations. Monsieur le Président, on peut prévenir les causes, ces causes du diabète avec de l'exercice physique une bonne santé, une bonne alimentation et de laisser de côté la cigarette. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. L'Association du diabète du Canada travaille fort, de façon acharnée et j'ai j'ai ai référé plusieurs de mes patients auprès d'eux. J'aimerais remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent à chaque jour pour aider à diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies telles que le diabète. Merci. Député de windsor Tecumseh. Monsieur le Président, l'âge ne nous... A... Le député lit un poème sur les quatre euh, lignes du poème pour les gens qui sont tombés au combat, qui a été écrit en 1941. Ces lignes sont pour la Légion qui honore euh, les gens qui ont servi. Ça a été écrit par John Croweham. Et le poème parle de... De passer l'honneur aux autres, nous n'aurons aucune, aucune, nous aucun repos jusqu'à ce que les coquelicots fanent la semaine prochaine j'ai été avec je serai avec le local 245 pour honorer les hommes et les femmes qui servent notre pays en conflit lorsque notre pays est en conflit ils sont les gardiens de la paix je vous remercie de votre service et nous nous rappellerons vous Député de Brampton-Springdale, merci Monsieur le Président. Ce samedi, ma famille ainsi que moi-même les à l'échelle de l'Ontario et du monde ont célébré un festival sikh et avec cette célébration, on célèbre le la fête du, de notre gourou, les festivités sont centrés sur les gourous de notre religion. Leur fête est connue comme un festival pour la célébration et la prière. Le fondateur de, du, de la religion en 45, avant sa fête, nous avons célébré son anniversaire. Qui est très important. On, ce festival commence avec le Salivar pour les écritures saintes. Plusieurs événements communautaires ont lieu et nous, il y a des célébrations faites pour les hommes et les femmes de nos collectivités. Plusieurs personnes se joignent à nous. nous il, notre gourou faisait, de, demandait la paix et l'égalité soyons humains avant de mettre la, relation, la, la religion devant nous. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés. Député de Renfrew pissing pembroke Merci. Les Ontariens peuvent être fiers du travail que nos associations de communautés font et ils inspirent les possibilités chez les gens qui ont des difficultés difficultés intellectuelle, j'ai vu le résultat du bon travail des personnes qui sont si dédiées. Communauté, l'intégration euh, communautaire d'Ottawa ont été reconnues avec euh, le prix de l'excellence internationale pour une qualité et un leadership. Euh, ils aident à créer plus d'éléments résidentiels, de retirer la ségrégation et d'encourager les, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ainsi que les organismes à s'impliquer. Il doit être aussi noté que Intégration communautaire Upper Ottawa Valley était la pre le premier organisme à recevoir cette, euh, ce prix. En collaboration avec Chris Grayson, il était clair pour moi qu'ils étaient très heureux de recevoir ce prix, mais aussi d'avoir une approche centrée sur la personne. En tant que président directeur général, Mary Kay Rizzolo a dit qu'ils méritent ce prix d'excellence international pour leur travail innovateur qu'ils font et la réussite qu'ils ont auprès de la, des personnes qu'ils représentent toute confiance que cet organisme continuera à faire ce qui est bien pour les bonnes raisons pour les gens qu'ils appuient. J'ai interagi avec mes clients et j'aimerais féliciter l'intégration communautaire à Ottawa Valley pour le travail qu'ils font et qu'ils continuent de faire et de dire que cette reconnaissance a bien été méritée. D'autres déclarations de députés? Député de London West. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole en tant que députée de London West pour reconnaître la détermination et le militantisme de Jessica Ashton, qui est une commettante à moi, qui est dans l'Assemblée et qui se bat pour les services de Ashton. Lorsqu'Ashton a eu un an et demi, il était clair que leur euh, fils était différent. On l'a envoyé à un pédiatre euh, en service euh, de développement et, et ils ont reçu un diagnostic. Ashton souffre d'autisme sévère. Après avoir demandé les services, être enregistrée pour recevoir les services, elle a été dévastée de savoir qu'il y avait près de 1000 enfants qui étaient devant son fils sur la liste d'attente et que... Et ça a pris plusieurs années avant qu'il obtienne des traitements. C'est quelqu'un qui avait un autisme sévère et en deux mois, elle a été, sa mère a été en mesure de recueillir des centaines de signatures de la région de London. Comme elle l'a dit, l'intervention précoce est essentielle pour les jeunes qui souffrent d'autisme. À chaque jour, ces, personnes ces jeunes attendent pour des services et c'est une journée qu'ils ne recevront jamais. Je suis fière de Jessica et de tous ceux qui ont si signé sa pétition. Pour chaque 68 enfants en Ontario, l'un rece recevra un diagnostic d'autisme. Je demande au gouvernement de s'assurer que ces enfants reçoivent l'accès approprié en diagnostic et services qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Merci. Député, député d'Etobicoke Centre. Merci, Monsieur le Président. Au cours de la, des dernières années, j'ai eu le privilège de connaître et de travailler avec notre, comité, notre communauté somalienne à Nous avons, euh, J'ai travaillé avec eux sur des programmes... Euh, Parascolaire afin d'aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Le 1er juillet, j'ai célébré le jour de l'indépendance somalienne à Etobicoke avec plusieurs membres de la collectivité et je me rappelle aussi la cohésion et la solidarité montrée par cette communauté. J'ai été aussi très fier d'appuyer la communauté somalienne afin qu'ils puissent construire une Somalie qui était forte et démocratique. Nous avons vu différentes manifestations et une transition de pouvoir au nouveau premier ministre de la Somalie. La première ministre Win a annoncé de l'aide humanitaire à, à en Somalie quelque chose dont nous sommes tous fiers. Et que nous avons demandé de ce côté de la Chambre. Il y a deux semaines, il y a eu une tragédie en Somalie. Après une attaque de voiture à la, de bombe, il y a eu des centaines de personnes blessées. Nous avons obtenu une minute de silence pour se rappeler des victimes. La, cette, com la communauté somalienne dans ma circonscription a montré son, son, sa solidarité. Ils ont mené une levée de fonds pour aider les victimes. Et je prends la parole aujourd'hui pour partager avec la, avec la à la communauté que nous sommes en deuil avec eux et que j'ai bien de travailler avec eux au cours des prochains mois à venir afin de construire une meilleure communauté à et une Somalie plus forte. Merci. Déclaration de député, député de Kitchener-Conestoga. Alors que nous nous tournons vers une semaine du souvenir, j'aimerais que l'on prenne le temps de se rappeler de ceux qui se sont battus il y a 100 ans avec la bataille de Passchendaele. Quelques mois après la naissance d'une nation, 100 000 corps ont été enterrés et nous avons réussi là où nous avions échoué auparavant. Malgré des mois d'offense britanniques, le pont de Passchendaele était encore aux mains allemandes et les Canadiens ont aidé à apporter la victoire en, en octobre 1917. La bataille ne semblait pas être gagnée sans sacrifier plusieurs vies, et c'était bien euh, C'était réaliste et au cours de deux semaines, les troupes ont construit des routes. Ils ont creusé des barrages. Le 26 octobre, ils étaient prêts pour le premier assaut. Les quatre divisions des corps canadiens ont gagné quelques centaines de mètres à chaque jour et ont souffert beaucoup de pertes. Un des soldats a dit que nos ennemis et nous-mêmes faisaient face à l'horreur et les gens se foutaient de tout. Les Canadiens ont réussi à capturer Passchendaele et une quatrième, un quatrième assaut a terminé le travail. 4 000 Canadiens ont perdu la vie et 12 000 d'entre eux ont été blessés. Alors que nous prenons le temps de nous rappeler de, du sacrifice fait par nos hommes et nos femmes dans le service, je veux que l'on se rappelle de la bravoure de ces personnes qui se sont battues il y a 100 ans. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. Maintenant que notre été du Canada 150 est terminé et que nous faisons face au vent automnal de l'Ontario, que nous fermons les fenêtres et que nous, nous respirons tous le même air, il est donc temps pour les Ontariens de se faire vacciner pour la grippe. Le virus de l'influenza peut être mortel. Le vaccin vous protège. Vous pouvez avoir des des, des maux de tête et durer, endurer les, les douleurs pendant plusieurs semaines, mais lorsque nous avons eu le virus de la euh, du H1N1. Plusieurs personnes étaient en ligne pour recevoir le vaccin. Les gens devraient être mieux au courant et se faire vacciner avant la saison de la grippe. Les morts liées à la grippe sont maintenant, euh, sont maintenant remontées à leur niveau historique. Le vaccin est, complètement est entièrement gratuit, et disponible chez votre médecin ou les pharmacies et les cliniques. C'est un vaccin qui est fait d'œufs et qui est fait au Canada. Il est sécurisé et est bien mieux que d'avoir la grippe. Vous avez besoin de ce vaccin chaque année. Toutefois, peu importe où vous l'obtenez, obtenez ce vaccin. C'est important. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Whitby-Oshawa. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la Ville d'Oshawa d'avoir fait don d'un terrain à l'Université de Trent dans ma circonscription. Ils pourront ainsi élargir le campus. Et, Monsieur le Président, l'Université de Trent, le campus de Durham, amène 47 millions de dollars en retombées économiques pour la région. L'élargissement permet aux étudiants d'avoir de, de nouveaux endroits, de nouveaux appartements. Mille nouveaux étudiants à chaque année feront face à des augmentations et les programmes universitaires qui sont, qui sont de plus en plus multiples permettent d'avoir plus de choix pour les étudiants. Il y a plusieurs possibilités d'apprentissage et les étudiants auront accès à une, à une éducation postsecondaire qui les mettra sur la voie du succès. Ce don de la ville d'Oshawa, Permettra à la ville de Durham, à la région de Durham, d'avoir une économie fondée sur le savoir et construite sur la réussite des élèves à l'avenir. J'aimerais féliciter John Henry, le maire, ainsi que les membres du conseil de la ville d'Oshawa pour leur leadership et leur engagement envers la réussite académique pour les étudiants de la région de Durham. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclarations et avant